Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Colette Béhou, j'ai 51 ans, pour ne pas dire 52 ans à la rentrée. Donc j'ai connu Eric via internet, il y a deux ans J'ai été victime d'un cambriolage pendant que je dormais. Donc suite à ça j'ai eu un choc post-traumatique, euh, beaucoup d'angoisse, des phobies. J'ai fait appel à lui euh, par message, il m'a... Il m'a répondu. Ben à l'époque, je n'avais pas les moyens de, de m'offrir ces formations, donc je ne les ai pas prises. Et euh, pendant le confinement, au mois de mars, ben il m'a réécrit. Donc je me suis abonnée à, à ses emails, à son groupe WhatsApp. Il m'a accepté, je, je l'en remercie. Du coup, nous avons passé tout le confinement ensemble. J'ai pu faire un retour sur moi. Après. Appréhender mes peurs, j'en ai encore, hein. je les travaille, j'ai le, le vertige, j'ai des, des phobies. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore bah, J'ai peur un peu de, des nouvelles choses. Mais grâce à la formation que j'ai pris, estime de soi, le fly, j'ai appris à réguler mes, mes émotions. Grâce à son booster de chaque matin, bah, j'ai appris à chercher des opportunités dans chaque situation. Euh, à être dans l'action, dans l'action, maintenant je fais du vélo, ben, j'ai été conviée il n'y a pas longtemps, j'ai été très très très surprise et très contente. Un groupe de réflexion euh, pour la rentrée de classe, comment s'organise, on repasse à quatre jours de travail. Euh, il m'arrive que des choses, euh, franchement, depuis que je suis dans l'action, euh, j'y crois pas moi-même, somme d'argent inattendue, euh, voilà, donc je confirme, je cherche des opportunités dans chaque situation, par exemple dans le relationnel aussi au travail et avec mon entourage ça a changé. J'ai appris à être entre parenthèses égoïste, à écouter plus mes besoins, à m'aimer, à m'estimer, à savoir dire non quand vraiment je pense non et puis dire oui alors que je pense non dire de plus, euh, bah déjà je suis étonnée d'arriver à faire cette vidéo, voilà, d'ailleurs j'enlève le masque parce que je suis à l'école, dans la classe où je travaille, c'est un peu fouillis, vous voyez, donc je dois nettoyer pendant que les petits euh, sont au dortoir, tout à l'heure nous avons un anniversaire, voilà je deviens de plus en plus confiante sur de moi. Je tiens à lui faire ce témoignage parce que c'est vraiment une personne extraordinaire qui est toujours à l'écoute. Euh, nous avons monté euh, suite au... Parce qu'on ne voulait pas trop... Le, on est très bavarde le mercredi entre femmes. Donc nous avons monté un groupe euh, Femmes sans peur. Je suis anime avec... Euh, administrative avec euh, deux, deux femmes. Donc, je suis très très fière. Dans ce groupe, on échange dans la continuité d'Eric, faire nos routines chaque matin. Le journal de la gratitude. Euh, faire du sport, se faire des défis, en ce moment on est en plein défi, euh, faire du vélo, ou au sport, ou marche, ce qu'on veut chaque jour. Donc, voilà, je suis très très très contente. Et j'ai envie de dire aux personnes qui hésitent à nous rejoindre dans notre communauté, venez, n'ayez pas peur. Regardez ce que je suis devenue, et ben voilà, venez, ça ne vous, ça vous risque rien. Juste d'être plus heureux, on est à plusieurs pour s'entraider à affronter nos peurs. Il nous, avait, il nous avait dit dans la formation estime de soi de choisir mon, un mentor. Moi, j'ai choisi Eric Coyer. Je te remercie pour tout ce que tu as apporté dans ma vie.